euh, et même si vous n'êtes pas en copropriété, si vous dans un immeuble, vous êtes seul propriétaire, il y a quand même des charges d'entretien de l'immeuble. De euh, probablement des charges, des honoraires de gestion locative si vous avez confié la gestion locative à un, euh, un professionnel de façon à vous en dégager. Avec ces honoraires de gestion de, de, de locative, il y a également des, euh, des coûts euh, de, de l'assurance qui, qui couvre vos loyers en cas d'impayé ou en cas de vacances locatives.